Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 316 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Why So Evil. Et il paraît que c'est un jeu What the Fuck Hardcore. Euh, et on va bah on va essayer de voir ce, ce qu'il en dit. Alors, je peux me déplacer avec les touches WASD. Oh putain, le son est vraiment trop fort. Je baisse le son. Euh... Ah bah, je peux le baisser par là aussi. Mais je vais le laisser comme il est. Euh... Alors, oula, on peut se déplacer. Donc, nous sommes la boule verte. On voit quand. Are you ready for L. C'est quoi le... Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. Hey, yo il faut que je chope... Ah d'accord, bah ok, il faut que je chope la, la boule bleue. Avant de me faire toucher par un putain de truc rouge. Et ça Et J'ai l'impression que ça frise à chaque fois. Ouf, je suis tombé. Ok, donc à chaque fois que ça recommence, c'est un c'est un truc qui monte. Ok, donc il n'y a pas d'autre touche. Il faut pas que je touche les rouges, il faut pas que je touche les rouges, vite, casse-toi. Casse-toi, je me fais toucher. Ce jeu il était fait avec les pieds Wacon Wacon Wacon Wacon Wacon hmm. Bon là c'est facile là c'est facile là c'est facile là c'est facile là Ah ta soeur Oh putain de taras Oh putain de Taras. non non non non non non non non non non non non non, non. Allez on est parti Yo Ah non il faut pas que je me fasse toucher par les par les rouges Oh! Oh! Oh oui! Ok, donc les verres, je peux monter par-dessus, tranquille. Oh putain! Oh, ta soeur! Les trucs qui apparaissent au milieu de la page. Ah oui, d'accord, je peux mourir aussi. Yo! Dès que je me fais toucher par un bleu ou un violet, c'est mort. C'est fils de bâtard. Ah, oh, il a changé d'endroit. C'est un fils de Ah, comment tu veux que je redescende Espèce de jeu de pute de merde. Attends, par où je peux redescendre Et à quel moment, surtout toi Ah, ah, ah j'ai failli y arriver <rire> jeu de pute Jeu de pute Je sais pas si on peut jouer avec la, avec la manette Si tu te barres Oh putain Si c'était barré Je l'aurais démonté Oh putain Non Oh ta soeur en slip Oh ta soeur en slip Putain de ta race. Il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ça. Il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ça. Il va se barrer là. Ah non, il s'est pas barré. Ouh, ça pue. Où oh, ça pue. Ouh, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Oh putain, il faut revenir. Oh putain, non, non. <rire> ok, l'aller la est facile, l'aller est facile, l'aller la est facile, l'aller est facile. C'est juste qu'il faut revenir sans mourir, sans mourir, sans mourir. Oh con. What, ta mère Qu'est-ce que c'est que ce jeu de barjo Je t'ai eu le jeu. Je eu. Oh putain ça pue la merde ça. Putain ça pue la merde. <rire> Allez, vous faites enculé. Ah Espèce de pute de jeu. Yeah <rire> Je l'ai Ouais, quand c'est quoi ce diamant Je peux l'avoir ou pas ça Je sais pas, je peux l'avoir. Ça va bouger, je pense. Oh putain de ta mère. Ta grosse race. Non, il va pas mourir, je vais pas mourir là. Ah bah si. C'est juste un jeu pute pour vous faire croire que vous pourrez aller chercher le diamant, puis en fait pas. Je sais pas si on peut... Oh putain Je l'avais pas vu lui. Oh, mon dieu, ces traîtres, allez vous faire culer. Bâtard. Comment je fais pour récupérer moi, mon bonhomme là-bas C'est un jeu de pute C'est un jeu de pute Pute pute pute pute pute pute pute pute Je vais les redire 40 fois pute pute pute pute, pute. Oh pute pute Oh putain Oh pute pute pute pute Oh putain non Ah non Ah non Ça c'est pas bien ça Ça c'est pas gentil du tout Oh ta soeur Je suis un putain de cube qui se déplace sans déconner Oh, je suis un cube, je suis un cube, je suis un cube Qui se fait toucher Qui meurt Oh putain, oh putain <rire> Comment c'est dur Alors ça fait quoi si je touche ça Je meurs, ok. C'est des bords que j'ai pas le droit de toucher. Ouh, ça pue. Ouh, ça pue ce niveau. Ce niveau pue la merde. Il vient vers moi Non, il vient vraiment vers moi. Je suis poursuivi par un cube. Ouh, c'est de la merde. Je suis poursuivi par un cube. Et qui me touche, ses père. C'est un piège. ah. Tu me veux hein Tu me veux espèce de bâtard Oh putain. Oh putain. <rire> oh, c'est un jeu de pute. Je sais pas quand c'est qu'il me libère l'espace pour aller chercher la caisse quoi. Ok je vais plus vite que mais c'est pas. Une raison <rire> Je vais très vite arrêter de jouer je crois. On va très vite finir ce test. C'est la logique quand on y pense. Hein. C'est qu'un jeu de logique quand on y... C'est juste incontrôlable, un cube quoi. Why so evil? Pourquoi est-ce si diabolique? Non, c'est ça non? C'est des gens des jeux, des jeux, qui sont faits pour des gens qui ont pas, qui ont pas foi en l'humanité. Fait par des gens qui ont, qui ont pas foi en l'humanité. C'est bien diabolique parce que ça s'ouvre pas. Et ben voilà, on va s'arrêter là. J'en ai marre. Voilà, ça y est, ça m'a saoulé. <rire> Je suis désolé. Voilà. En plus, ça arrête la musique. Attends, on va laisser la musique, c'est bien. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut se barrer Genre, on se dit non, j'ai pas envie de rentrer. Ah oui, on peut mourir aussi. Donc euh, voilà, vous avez vu que ça a commencé à libérer l'espace, mais bon, c'est. C'est dur Contrôler On a fait 20 levels ensemble. Oh, sans déconner. Allez vite. Et je suis mort 25 fois et j'ai eu que 0 diamants. Donc il fallait les récupérer mais je sais pas comment. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter euh, et puis à partager, surtout Why ouais, Sorryville. Je crois qu'il y en a un deuxième, si on a l'occasion on le fera. Mais j'imagine que ce sera à peu près la même délire. Hein. Euh, Peut-être que ce sera un autre, un autre jeu carrément, on va savoir. Euh, ouais, il, il me semble qu'il y en a un deuxième. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, et puis je vous dis salut